On va voir la présentation du menu horizontal dans Facebook. Si je clique sur le F ici, j'arrive sur le fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est l'ensemble des informations qui ont été saisies par euh, vos amis ou par les pages pro sur lesquelles vous avez cliqué « J'aime ». Si je clique sur le moteur de recherche, ça me permet de rechercher soit une entreprise, une personne, voire un thème en saisissant un hashtag donc page commit. et là en fait j'ai toutes les pages qui traitent avec le hashtag flash comet si je tape flash comet sans le hashtag j'ai la page directement qui apparaît si je tape le nom d'une personne j'ai le nom de la personne qui apparaît, au des personnes, s'ils si ont le même nom. Si je clique ici, apparaît mon mur, donc le mur là où vous êtes connecté avec votre compte, donc en fait il sur ce mur, c'est ce, ce sont ces informations que voient les gens qui sont vos amis si jamais ils le partagent. En revanche, en aucun cas, les gens peuvent voir votre fil d'actualité, ça c'est vos informations, les gens ne peuvent voir que ça, que ce qui apparaît ici. Si je clique sur accueil, c'est la partie qui apparaît quand euh, vous vous connectez sur Facebook. Ici, si jamais c'est euh, si euh, branché, comme ici, voilà, si vous voyez si c'est branché, en cliquant ici, ce sont toute la liste de vos invitations, des gens qui vous ont demandé en ami. Vous pouvez aussi soumettre euh, les personnes suivantes à le devenir si vous cliquez sur ami. Ici, c'est l'ensemble de vos messages privés. Là, seul vous vous le voyez. Ici, ce sont les notifications de ce qui se passe sur votre site internet. Par exemple, ici, on voit que c'est l'anniversaire de Jean-Michel. Je clique ici et je vous souhaite un bon anniversaire. Voilà. Si je clique ici, c'est l'aide en ligne que vous pouvez, euh, si jamais vous êtes bloqué, pour pouvoir mettre des mots clés et vous pouvez avoir vos informations. Ici, c'est le réglage, le paramétrage et le réglage de vos infos. Voilà, ce qu'on va voir dans une autre vidéo. Donc là, on va pouvoir accéder à votre page ou vos pages professionnelles, si jamais vous en avez plusieurs une page, les gérer, donc on a la liste et vous pouvez avoir ici la gestion de vos paramètres qu'on va voir juste après.